Battons un caillou, objectif racaillou. Ne nous la fais pas à nous, on te poussera à bout. Tu veux braquer l'industrie du disque sans équipe, sans crew? Moi, je veux juste la caisse d'appou. Juste la caisse, c'est tout. La chaîne va se développer. On poste alors du coucher, maltraité sur le banc du développé couché. Ça poste pour être le mieux côté armure, jamais au pas besoin de chuchoter on n'est pas écouté on n'a même pas percé des je dois t'abonner à ça c'est. fait j'ai un jour la toucher et tes peurs et mes cloches morts en soirée on se prend pour des mini tu la même bon, je suis des metteurs aucune rigueur j'écris le texte en une heure un écran un clavier et un ordinateur je l'apprends les délais dans le collimateur j'ai inspirer les murs et il y a le mouvement mais qu'un changement de clos, extraction des réacteurs tout oh, au fond pour le démon je suis comme un démon pêcheur de gros poissons j'ai grillé du saucisson ou manger des tranches bonbons le cœur bourdonne comme un frelon Peut-être pas mon meilleur son, mais à la Zeba je suis trop con Pour ça que la roba c'est le con hein. Bâton en nouvelle évolution comme freezer, comme les phases, comme de frise Par les Hunch ris de slalom la l'homme, laisse qui croit la tome, la pomme, les sommes, les des sommes, laisse somme, L'heure des publicités ta mardi, maintenant c'est le début du premier tome Abonne-toi